Ok. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, salut à tous, c'est Spiny et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Multilab, un serveur pas très connu d'ailleurs. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus, euh, notamment sur Jump League euh, avec vous. Et puis là, je voulais tester un peu le Murder parce que c'est vrai que j'ai pas fait de Murder sur ma chaîne, ce qui m'étonne un peu parce que pour le coup, j'y joue euh, un petit, enfin j'y joue pas beaucoup des bases quoi, mais j'y joue un petit peu. Du coup, euh, là, on attend parce que du coup, là, ils sont full et du, là, il a pas de place pour moi. Oh, une place s'est libérée. Alors, ça se trouve, le mec qui a quitté a dû euh, crash ou un truc comme ça. Mais bon, il aurait pas dû. Comme on dit, euh, qui perd euh, sa chasse. Non, non, c'est pas ça. Qui va à la place. Enfin bref, euh, vous avez compris. Ok, c'est parti du coup. Alors, est-ce que ça a commencé J'ai pas, pas vu. Parce que vu que j'ai rejoint en même temps euh, Ah oui, ça va commencer. Et qu'est-ce qu'on est du coup Je suis euh, bah, le rôle le plus inutile de ce jeu, ok Du coup on va se cacher. <rire> Alors, euh, du coup, ok. Il euh, y a un mec déjà. Alors j'ai pas envie de... Oh non, mince. Mince, mince, mince, mince. C'est le château. L'endroit où tu ne peux pas fuir. Enfin si tu peux, mais... Pour se cacher, c'est pas très ouf. Alors, on va essayer de se cacher comme une tafiole, mais euh, j'ai envie de vous proposer un gameplay plutôt cool, même si j'ai le rôle le plus bourré, euh, en espérant... Euh... Je me présente, je m'appelle Henri. Oh, purée. Oh, non, non, non, non. Il va me tuer. Je suis sûr que c'est un assassin. Bon, alors, on peut pas faire grand-chose. Euh, c'est vrai, mais... Oh, Ok. Je pense pas que... Ces mecs sont chelous, mais... Mais enfin. Ok. C'est un générateur de... Euh, de, de joueurs, ça se passe comment ce truc <rire> Alors, on va essayer de monter sur la tour du coup. Euh, comme ça, je peux me cacher et en même temps, vous proposer un gameplay en faisant le spectateur et en regardant tout autour de moi. Bon, pour l'instant, on a survécu. Ce qui est déjà bien. Alors il y a déjà des mecs là-bas. Ok, il y, y avait un mec. Il a complètement disparu. Il est peut-être mort. Donc du coup, je vais je vais m'enfuir. Ah Il y a des meurtres Je suis caché. J'aurais dû prendre un skin moins voyant parce que c'est vrai que le rouge... Euh, ça, ça se voit pas mal. Oh, voilà, un petit coin pour se cacher. Oh, c'est magnifique. On peut mettre notre tête et regarder comme ça. Il m'a pas vu. Ok, nice. Pour l'instant, on survit. Hein. Euh, tant qu'on survit, il reste encore 6 innocents apparemment. Et puis, euh, un détective... En tout cas, par contre, je suis un peu déçu parce que, pour le coup, en, en tant qu'innocent, je peux pas vous proposer quelque chose de ouf. À part si... Ah oui, c'est vrai qu'on a ça et qu'on peut activer des... Ah, je... Ouais, je peux peut-être faire un truc, mais... Comment ça marche, par contre Ok, ça active ici. Ok. Ce que je peux faire c'est m'enfuir comme ça et puis euh, activer le piège par contre il faudrait trouver le, le murdeur Ok c'est sûrement elle Enfin je crois Ah ok non c'est bon c'est le détective Oh purée ça m'a fait flipper quand il a sorti son arme là Je vais le suivre je serai en sécurité avec lui Yes Merci petit détective, tu nous as tous sauvé la vie. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, etc. Comme d'habitude, et dis-moi aussi dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît, avec un format un peu plus court que d'habitude. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde